Quelle congrégation est légendaire prendre pour un prêtre ombre Un prêtre badass Que ce soit en raid, en mythique plus, en pvp, on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti Raid légendaire En raid, t'es pas sans le savoir, ce qui t'intéresse vraiment à la base, c'est le mono cible, c'est d'aller casser de la bouche en mono cible. Donc déjà, c'est la première chose que t'as envie de regarder, c'est de te dire. Pour cette vidéo, on va utiliser le site de Warcraft Priest, alors il est juste trop bien, je te le mets aussi en description, comme ça au moins tu pourras également jouer avec toi-même. Ils ont fait beaucoup d'efforts, en gros ils ont mis un jour un GitHub, ils ont créé une interface graphique basée sur ce GitHub et sur lequel ils jouent les simulations de SimCraft. Alors c'est peut-être des trucs qui te parlent pas si t'es pas développeur comme moi, mais bref, il y a un bel effort technique derrière. On applaudit, on remercie beaucoup Warcraft Quest, qui me permet de faire cette vidéo dans les meilleures conditions possibles. Donc on va regarder les légendaires. Donc ils ont fait un tout un tas de tableaux. Où tu peux choisir ta légendaire, ta congrégation, est-ce que tu veux voir du mono-cible, du multi-cible, etc. Dans un premier temps, ce qui nous intéressait du coup c'est qu'est-ce que ça donne en simulation mono-cible les légendaires, quelles sont les plus fortes Comme tu peux le voir, quelle que soit la configuration que tu prends, ça, pour le coup, il n'y a vraiment euh, pas d'impact. Hein. Tu peux prendre euh, Necrolord, hein, ça ne changera rien au résultat. Eternal Call to the Void met une pilule <rire> à la seconde légendaire, ok C'est une très très bonne légendaire menace Celle-ci, ça fait en sorte que quand tu fais fouet mental ou euh, incandescence mentale, enfin, en gros, que tu fais des fouets mental, tu as une chance de faire apparaître une tentacule qui se canalise sur ta cible pendant 15 secondes. Ça te génère 3 d'insanité par seconde. Donc ça te génère jusque 45 d'insanité. Et ça fait également très mal. Ça... 1,3 RPM, les RPM, ce qu'on appelle les procs par minute, donc ça proc pas énormément, par contre, quand elle proc, elle reste longtemps, elle fait mal et elle te génère masse d'insanité. Elle te génère quasiment une peste dévorante gratos quand elle est générée, et elle met la pilule au reste sur du sur mieux cible. Et sur du multi-cible, ce qu'on appelle du composite à cet endroit-là, c'est pareil, <rire> c'est la même réponse, elle met une pilule à la deuxième meilleure légendaire. Donc aucun doute, si tu veux perf, si tu veux faire du raid, la meilleure légendaire, en tout cas avec l'équilibrage actuel, c'est Eternal Call to the Void. Il n'y a, a juste pas de débat, elle est largement au dessus, et c'est la plus intéressante pour toi, donc c'est celle qui va te faire proc une tentacule. En termes de congrégation... Là la réponse est multiple et elle est pas évidente et c'est pour ça entre autres que je voulais faire la vidéo sur le prêtre-ombre Parce qu'honnêtement réussir à s'y repérer avec tout ça c'est très compliqué Depuis le début c'est une classe qui est dure pour trouver je veux dire, sa congrégation parce que t'as rien qui est évident T'as rien qui synergise forcément très fort avec la classe de base et avoir une bonne réponse là dessus c'est dur Donc encore une fois heureusement on va utiliser ce site là qui va nous permettre de nous aider ils ont une catégorie qui s'appelle « Covenant Choices ». Donc, elle n'est pas… Ça permet déjà d'avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce que ça donne Si on se basait uniquement sur ça en termes de raid, ils nous disent Kyrian et Necrolord sont au-dessus, suivis des faits et les Ventriles sont moins intéressants en cas du raid. Heureusement, on peut avoir plus de détails que ça en prenant par exemple au niveau des congrégations. Là, on a le choix avec du composite, single target, etc. Dans le cas du raid, ce qui nous a intéressé dans un premier temps, c'est le mono cible. Donc, qu'est-ce qui On va regarder les deux, mais dans un premier temps, le mono cible, c'est ce qui va nous intéresser le plus en hein, raid. Qu'est-ce qui fait le plus mal en termes de congrégation Lien d'âme, légendaire, etc. Au niveau du raid. Cette simulation là, elle prend le fait que tu as déjà une légendaire, elle prend en compte les conduits, elle teste différents arbres de talent en fonction de qu'est-ce qui est opti. Par exemple ici, tu peux voir que tu vas avoir euh, Bonne Smith, mais tu peux également avoir Bonne Smith à HMG. Donc en gros, ça va prendre en compte le lien d'âme, donc Bonne Smith qui est un lien d'âme au niveau des Necrolords. donc c'est le dernier ici, celui-là. Rimir, le fameux, celui qui permet de taper quand t'es mort, qui est quand même plutôt cool. C'est celui qui sim en deuxième le plus haut. Et ici, il est devant la même version de lui-même qui joue l'arsenal maroth james -Dum. En gros, au niveau du lien d'âme, tu as toujours le truc 1 de base qui va t'améliorer, qui va améliorer ta classe. Et une fois que tu arrives au renom max, à 31, tu peux choisir euh, les derniers pouvoirs. Au niveau des derniers pouvoirs, généralement, ce qui va différencier, c'est que le pouvoir qui te permet d'ajouter des dégâts ne sera pas sur ta rune de puissance de façon à ce que tu aies des vrais choix à faire. Donc par exemple ici dans le cas de notre ami Hermir, il a, une fois que tu as fait 10 critiques, tu gagnes 18% de chance de critique pendant 10 secondes. Cet effet ne peut arriver qu'une fois toutes les 60 secondes. Cet effet-là peut être très fort, mais ce qu'ils nous disent, c'est qu'en comparaison, le fait de perdre un conduit de puissance rend 7, parce que c'est ce que tu acceptes de sacrifier le cas échéant. Bon, je vais mettre un prêtre. Donc là, tu vas perdre un conduit de puissance en comparaison de, de pouvoir prendre ça je sais pas si c'est très clair mais bon dans tous les cas ça donne ça ce qui veut dire que quand tu as deux conduits de puissance tu es au dessus du fait de prendre un seul conduit de puissance mais de prendre HMG cependant comme tu peux voir ça continue de sim très haut donc on peut voir qu'il y, y a quand même énormément de, de potentiel et que ça marche bien et que le bonus d'intel nous met bien sur euh, sur les prêtres et le fait de prendre le pouvoir nécro également donc ça c'est en termes de pure sim, mono -cible. on peut voir qu'il y a quand même deux gagnants, il va y avoir Kyrian, je sais pas si ça a bien pris en compte le fait qu'il n'y a plus le deuxième truc dps au niveau de Pelagos, où ils ont remplacé la versatility par de la résistance magique, j'en suis pas sûr honnêtement, ça a été mis à jour il y a trois jours, normalement ça devrait le prendre en compte, mais euh, bon, vu que ça se base sur des sims et que les sims des fois mettent du temps à être pris en compte par rapport à la réalité, j'en suis pas sûr. En tout cas, dans tous les cas, Kyrian reste un bon choix, parce qu'avec la porte de maîtrise et tout que t'auras sur euh, Pelagos tu vas te mettre bien. Donc dans tous les cas, Kyrian ou Necrolord sont ceux qui s'en ressortent le mieux en termes de raid. Mais euh, tu peux voir que Ventir est vraiment pas très loin. En cible on est sur quelque chose de très très proche. Par contre, effectivement, les faits sont un choix questionnable si tu veux vraiment faire des perfs en raid. C'est quand même beaucoup plus bas. En termes de composite donc là on va prendre en compte le fait qu'il va y avoir des adds un peu de partout et tout, donc sur certains fights, où tu vas avoir pas mal d'ads, il y en a quand même pas mal, il y en a quand même également des comme ça sur Château Natria, là c'est les Necrolords qui sortent haut, encore une fois Bun Smith mais, euh, donc là Bun Smith qui sort haut, mais également son pouvoir avec l'HAMG qui, qui équivaut, donc là on est encore une fois sur un très très bon lien d'âme, un truc qui marche bien, necrolords qui marche bien également et on a Pelagos qui arrive encore une fois tout petit peu derrière, parce que la maîtrise t'apporte quand même beaucoup de DPS hein, grâce à son premier boost de maîtrise initiale, plus le pouvoir Kyrian qui est quand même assez sympa, et donc au final on peut voir que sur du composite, Necro et Kyrian sont encore une fois au-dessus, suivi de Ventir, et qu'ensuite seulement t'as l'effet. En gros ce qu'on peut voir principalement, ce qui va nous intéresser c'est plutôt là-dessus, le fait de prendre Kyrian ou Necrolord vaut résulter sur un choix le plus haut. Potentiel en termes de DPS sur ton raid, le fait de prendre ventir, ça passe, c'est vraiment pas mauvais. Par contre, le fait de prendre l'effet, ça va quand même te mettre plus ou moins derrière. Ça t'apportera moins de DPS malgré le fait que ce soit cool en hein, récupérer la bonne forme, etc. Au final, ça t'apporte moins. Ce qui est important, c'est de voir tout ça et de prendre en compte les, euh, en considération les liens d'âme et compagnie, parce que. Parce que prêtre-ombre ne suffit pas, les pouvoirs que tu peux avoir en prêtre-ombre ne suffisent pas à justifier le fait de prendre telle ou telle congrégation, il faut se baser sur plus loin que ça et donc se baser sur les liens d'âme, et c'est entre autres pour ça que c'est compliqué de voir. Pour rappel, au niveau des pouvoirs, au niveau de Kyrian, tu vas te transformer si on veut, et euh, du coup pendant cette transformation, tu va remplacer ton fouet mental par un, par un CD qui va faire des dégâts instantanés et qui a une seconde de GCD au lieu de 1,5 normalement sur le prêt-ombre. Donc il faut faire gaffe il revient plus vite que les autres, ça peut être un peu perturbant, mais il faut bien faire gaffe de tourner autour, et tu peux également faire des Nova autour de toi. Ton pouvoir signature, c'est le fait d'avoir une fiole qui te restaure des points de vie et te retire des malédictions, les poisons, etc., c'est bien, mais effectivement, t'as déjà des outils à ce niveau-là pour toi-même en prêtron, donc c'est pas la classe où ça va être le plus intéressant. Parce que t'as déjà des outils à ce niveau-là pour réussir à te débarrasser de tout ça. Que ce soit ton masque dispel, que ce soit ton dispel de poison, que ce soit ta forme de ta dispersion, t'as quand même des outils à cet endroit-là. Au niveau des ventes c'est purement un truc que tu fais on cooldown, qui va faire des dégâts. Voilà, <rire> c'est plus profond que ça, mais franchement en PVE ça l'est pas tellement, donc en gros tu vas le faire dans le cooldown et ça va faire des dégâts sur la cible. Le pouvoir signature des 20 tirs c'est le fait de pouvoir te téléporter, donc euh, ça va faire un petit casse, tu vas te téléporter, c'est vraiment pas mauvais en prêtre. ombre. Necrolord, c'est une AoE que tu vas faire autour de toi qui va faire une dot de 15 secondes sur les monstres et qui va faire en sorte que quand tu tapes les monstres, tu vas te soigner, etc. Et tes alliés aussi. Donc, déjà, c'est pas mal. Et il est vraiment très intéressant. Il fait des très bons dégâts. Mais surtout, si tu arrives à aller jusqu'au bout des 15 secondes. Donc, en gros, si tu le mets et qu'il meurt au bout de 5 secondes, c'est pas value. Par contre, en pur sim, s'il arrive au bout des 15 secondes, ça ajoute beaucoup de DPS et Necro est très bien. Par contre, le fait de te faire un bouclier ne te servira pas à grand chose en raid. Tu auras peut-être des utilisations de niche. Mais dans l'absolu, ça ne te servira pas à grand chose. Au niveau des faits, c'est fait qu'en fait, tu vas mettre un espèce de debuff sur une minute 5. Et suivant les compétences que tu vas faire, tu vas avoir des petits effets en plus. Par exemple, le fait de caster une guérison de l'ombre va te permettre de récupérer plus rapidement ton cooldown sur ta voidform. Sinon, tu as des petits effets, par exemple, tes boucliers font plus d'absorb, ou tu as des conséquences au niveau de l'utilisation de ton mot de mort douleur mais en plus souvent tu vas prendre ton talent miséric qui fait que tu le poses pas donc après ça dépend des situations mais voilà grosso modo et sinon au niveau de ta forme euh, propre au pouvoir des effets c'est le fait d'avoir ton vulpin qui te permet d'aller un petit peu plus vite et de faire des petites téléportations dans l'idée c'est bien tu manques un peu de mobilité mais au final ça te donne quasiment le même apport de, de vitesse que quand tu prends le truc qui te permet le, le talent qui te permet d'avoir 40% de vitesse de déplacement quand tu fais tes boucliers etc Qu au final ça va pas te servir à grand chose T es sur une classe à distance également donc généralement ben, le fait d'être en pain, tu, tu peux pas faire tes sorts donc ça va t'embêter en fait tu, le, ce que tu vas gagner quelque part ça va t'embêter ça marche mieux sur des corps à corps lents comme un DK qui lui a besoin d'arriver au corps à corps donc pendant qu'il traverse sa distance c'est value pour lui d'être en forme qui va plus vite et il a pas tellement de, de mobilité à ce niveau là en prêt trompe c'est beaucoup moins intéressant à la rigueur ventir est intéressant mais le fait d'être une fée ne t'apporte pas grand chose donc voilà si je si veux purement pour du raid c'est un peu derrière, la forme t'apporte pas grand chose tu peux te poser des questions à ce niveau là en tout cas sinon purement pour des perfs en raid tu peux prendre largement euh, tu, tu peux prendre déjà ce que tu veux hein, dans l'absolu, tu peux prendre ce que tu veux ce sera pas ridicule hein, à moins que tu joues à très haut niveau mais si tu veux de l'opti l'opti vers plutôt vers Nécro, Kyrian et sinon Ventir mais un petit peu moins l'effet pour du raid Mythique Plus, légendaire. Alors là, encore une fois, on va se baser sur notre site, ça marche bien, le site est vraiment bien conçu. Si tu veux, du coup, des légendaires pour du Mythique Plus, tu regardes en donjon, tu sélectionnes par les légendaires, peu importe la congrégation. Et là, on a un gagnant, mais un gagnant large, un gagnant sévère, le même. <rire> Eternal Call to the Void. C'est, encore une fois, le truc de faire un fouet, enfin, le fait de faire ton fouet mental, etc., qui a les chances de te faire proc cette tentacule ou ton reconnaissance mentale et elle va faire tellement mal tu gérer de l'insanité, etc., qu'au final, ça donne largement plus dans des situations de donjons, dans des sims de donjons, et c'est du coup la légendaire qui est recommandée, en plus, bah du coup ça peut également marcher sur les boss, etc., donc même sur les semaines en tyrannique, tu vas quand même avoir un apport de DPS, parce qu'en plus, c'est celle qui donne le mieux en mono Donc Je veux dire, que demande le peuple T'as une même légendaire, qui marche très bien en mythique+, qui marche bien en raid, donc en termes d'optimisation à ce niveau-là, je peux que te recommander de monter celle-là, et si le tuning ne change pas, donc la dedans, hein. fais-toi plaisir, fais-toi plaisir, tu peux directement faire un rang 1, 2, 3, 4 et avoir une légendaire qui te file un gros apport de level et en plus ça. Après si t'aimes pas l'aspect RNG, tu peux voir que la seconde, celle qui est un petit peu derrière, c'est le fait de faire en sorte que c'est celle sur le pet, donc ça te demande de jouer le Mindbender, mais franchement c'est pas quelque chose qui est vraiment dérangeant, et le fait de faire une attaque mentale ou de faire ton mode mort va faire en sorte que ton pet se dernier... télépare derrière la cible et va faire des dégâts de zone. C'est celle qui était particulièrement pétée sur la bêta, ils l'ont pas mal nerfée, ça reste une bonne légendaire, et potentiellement tu peux très bien t'en sortir en jouant cette légendaire là si t'aimes un peu moins la RNG que peut t'apporter Eternal Call cool, To The Void. En termes de congrégation en donjon, là, c'est là, surtout sur le premier palier, où on n'aura que le rang 7 maximum des conduits, où les liens d'âme font la différence de façon drastique. D'ailleurs, tu peux le voir, qu'est-ce qui différencie ici le tableau C'est pas la congrégation, c'est la puissance de ce que va apporter le dernier trait du lien d'âme. Donc, ça joue avec un seul conduit de puissance, et ça joue avec l'apport des liens d'âme. Par exemple, on peut voir que... Kyrian, Forge Light, Mechanikos, HOG, il rend devant. Qu'est-ce que c'est HOG sur Forge Light, Mechanikos Tu vas dans Kyrian, tu vas sur Mechanikos, le dernier lien d'âme, et c'est à cet endroit-là. Faire des dégâts à un nouvel ennemi te donne 3% de hâte pendant 10 secondes. Donc tu sacrifies un don conduit de puissance, ça a jusque 5 stacks, mais t'as un pouvoir qui est badass. Et en donjon, généralement, ces trucs-là rendent beaucoup plus haut que le reste. Donc tu peux le voir, celui-là est au-dessus, donc au niveau des Kyrian et Mechanikos. Sinon, Bonesmith et Amir avec le truc qu'on a vu tout à l'heure, le fait de faire 10 critiques, te donne 18% de chances de critiques supplémentaires pendant 10 secondes, c'est quand même très fort en SP, ça n'arrive qu'une fois par minute, donc ça c'est vraiment les deux gros gagnants. Sinon, t'as Corinne, et ça c'était assez sûr aussi, c'est celle au niveau des Fées Nocturnes, et elle, elle est également très forte, tac, Corinne, avec First Strike, qui fait que de faire des dégâts à un nouvel ennemi avant qu'il te fasse des dégâts, augmente tes chances de critiques de 25% pendant 5 secondes. C'est très très fort, tu peux jouer ça, tu peux jouer autour C'est vraiment balèze Et grosso modo c'est un très très très très bon lien d'âme Pour faire du mythique plus Faire du donjon etc ça marche extrêmement bien Donc là t'as un peu trois gagnants T'as les fées, t'as les nécros, t'as Kyrian Et ensuite t'as Ventir qui est un petit peu derrière Qui va galérer un peu plus Qui est pas trop mauvais non plus à moins que tu vas aller faire des, des clés en 30 Tu t'en sortiras avec n'importe lequel hein, Encore une fois hein. Mais... Il est un petit peu en dessous des autres, donc voilà, il est bien, mais il est un petit peu en dessous, tu as des trucs à faire, mais grosso modo t'auras moins l'apport, d'ailleurs on peut le voir, du fait d'avoir des trucs spécifiques. Par exemple, Nadja, bah là tu vas la jouer classique avec deux de puissance t'auras tes boosts de hâte qui vont se faire par rapport à tes stacks, et tu vas quand même y gagner, ça sera pas mauvais, juste purement en termes de résultats, c'est un petit peu en dessous des autres. PVP légendaire Alors celle-là, elle n'est pas forcément évidente, mais heureusement, grâce à la règle des 5 secondes, on va avoir une réponse très simple, et ça, c'est cool. Mais dans l'absolu, il y a plusieurs choix, et je vais quand même tous te les expliquer, ça, ça va être cool. Donc dans un premier temps, est-ce que le fait de pouvoir faire apparaître un tentacule, c'est quelque chose qui va faire, faire plus mal en 5 secondes, et qui est... Euh non, voilà, c'est un proc, tu ne le maîtrises pas, les gens peuvent péter à tentacule, suivant, inintéressant. Le fait d'avoir ton mode mort qui retire une durée de tes dots pour faire plus mal, non, parce que c'est chiant déjà de réappliquer tes dots en PvP, tu te fais contrôle, etc., c'est pas du tout value. Ensuite, le fait d'avoir ton pet qui fait plus de dégâts quand tu vas te faire des dégâts par derrière quand tu joues attaque mentale, etc., sur le papier, c'est cool, mais on va regarder un truc rapidement... Le pet, il est sur la même ligne que Damnation et Damnation c'est quand même pas mal du tout en PvP ce qui te permet d'appliquer instantanément du coup sur la sur la cible ton mode de douleur, ton toucher vampirique et ta peste dévorante et ces genres de cooldowns qui sont forts en PvP le fait de jouer Mindbender c'est pas nul mais c'est pas forcément quelque chose que tu recherches particulièrement en PvP donc c'est une légendaire qui t'oblige à jouer Mindbender et est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire pas forcément c'est pas une mauvaise légendaire, ça va t'ajouter des dégâts, mais c'est pas forcément la plus optimisée du coup dans notre cas, parce qu'elle te force des talents spécifiques. Et sinon, on a la dernière, qui sont propres au Prêtrombe. Pendant que tu as ton mode douleur, ta peste des et ton toucher vampirique actif sur la cible, ton mode attaque mentale fait 60% de dégâts supplémentaires. Et ben voilà, let's go C'est ça qu'on veut Des dégâts instantanés supplémentaires. Tu mets plus de burst, ton attaque mentale fait plus mal. Sur un contrôle, c'est ça qui va te permettre de faire la différence. grosso modo ça t'ajoutera également du DPS. 60% sur l'attaque mentale, c'est énorme. Alors certes, il faut réussir à caster l'attaque mentale. Et du coup, idéalement, dans des situations plus avancées de PVP, tu vas te retrouver et jouer avec plusieurs légendaires potentiels. Celle-là est excellente, c'est une très bonne légendaire pour PVP. Sinon, on a... Au niveau des légendaires général, tu peux très bien jouer avec le fait que ton infusion de puissance peut également être faite sur ton allié et ça te la donne à toi également. Imagine un double burst juste avec ça. Par exemple, tu joues avec un démo, tu fais du démo, euh, démo à fliesp. SP. Imagine ton pote qui va caster euh, ses maléfiques raptures en, en une demi-seconde grâce à ça, ça va être incroyable. C'est une très très bonne légendaire pour jouer en double caster et qui va mettre énormément de pression sur les adversaires. Vraiment, à ne pas sous-estimer, la double infusion de puissance en double caster, ça peut mettre une pression de donc c'est une bonne légendaire également à choisir pour du pvp et la dernière légendaire qui est largement jouable et qui sera bien et mieux dans certaines situations c'est Fuse Proclamation, là c'est une légendaire générale, générale, donc pas liée spécialement à prêtre, réduit les effets de, des contrôles subis de 10%, donc là je prends moins de contrôle, et également le fait d'appliquer une perte de contrôle à un ennemi, donc de l'interrupt ou de le dispel et c'est ça qui est fort également, ou de le dispel augmente tes... Euh, n'importe quelle cible ou de dispel n'importe quelle cible, augmente tes stats secondaires de 80 pendant 15 secondes. En fait ce qui est fort, c'est qu'il y a plusieurs trucs, c'est que 1, ça marchera tout le temps, donc auras toujours cette réduction de dégâts, et Surtout le fait d'avoir des stats secondaires qui sont augmentés en SP, c'est fort parce que toutes tes stats secondaires sont incroyables. Le critique, c'est incroyable sur la classe, la hâte, c'est incroyable, la maîtrise, c'est incroyable et la polyvalence en PvP, <rire> c'est incroyable aussi. Donc, c'est une des classes, une des SP même pour, pour être exact, qui bénéficie au mieux de cette légendaire. Donc, c'est vraiment une très très bonne légendaire. Donc, à garder à l'œil, mais ça sera joué en PvP à haut niveau, c'est certain. Et en termes de congrégation, cette fois-ci, il n'y a pas forcément besoin de se baser sur des simulations ou autres. Il y en a une qui est clairement, largement au-dessus de toutes les autres, et c'est Ventire. Hein. Voilà, bon bah au moins c'est clair et c'est évident. Ventir déjà, il te permet de te téléporter, ce qui est vachement bien en arène quand même. Il a des très bons liens d'âme également adaptés au PvP, sur le fait de réduire certaines pertes de contrôle, etc. Donc vraiment très très bien. Mais en plus de ça, son pouvoir est complètement adapté au PvP. En gros, tu vas faire des dégâts à une cible. Donc je vais te montrer un petit clip rapidement. Tu fais des dégâts à une cible, donc tu vas caster ton truc, et pendant 5 secondes, elle va subir un debuff. Ce debuff fait que si elle fait des dégâts ça va soigner la cible au lieu de faire des dégâts et que si elle se fait soigner, ça va lui infliger des dégâts à la place c'est incroyable donc en gros, pendant 5 secondes, ta cible, si elle reçoit des soins, elle va prendre des dégâts et si elle fait des dégâts, elle va soigner la cible c'est incroyable, c'est très très fort ça fait des bons dégâts déjà alors certes, c'est 1,5 seconde de cast, il faut le caler mais c'est vraiment fort en arène, c'est diablement fort ventir tous les jours en pvp. Et du coup on en arrive à la partie ma première légendaire grosso modo, si tu veux grind le contenu pve, fais-toi plaisir, Eternal Call to the Void. Elle s'obtient sur le Conceal of Blood, qui est un des boss du Château d'Atria, donc il faudra le rusher en normal quand il sort, tu vas casser la bouche au conseil et après tu pourras te faire plaisir et craft ta jolie tentacule et te dire putain ça me manquait d'avoir des tentacules et bah ben, voilà Bim Directement la tentacule grâce à la légendaire et ça va te faire plaisir. En tout cas à l'heure actuelle c'est une grande gagnante en, en, en mono cible en multi et en donjon y a peu de raisons de ne pas t'orienter vers cette légendaire là et si tu veux vraiment faire du pvp comme je te dis celle sur l'attaque mentale qui fera 60% de dégâts supplémentaires elle marche vachement bien donc grosso modo c'est également pareil ça t'augmentera ton dps dans d'autres situations donc c'est quand même une très bonne légendaire à faire en premier pour du pvp et au pire si tu veux faire plaisir à tes potes la double infusion de puissance c'est un truc qui est généralement apprécié de tes amis également donc c'est également une légendaire que tu peux faire surtout si tu sais pas trop si tu veux jouer euh, discipline ou autre, si tu es encore euh, bah même en discipline, ça sera pas une mauvaise légendaire, le fait de pouvoir caler double infusion de puissance. Donc voilà, c'est parmi les options que tu as, en tout cas, c'est vraiment pas un mauvais choix non plus, si tu veux faire ben, un truc plus global et tu sais pas exactement si es sûr de pouvoir jouer prêt en Et du coup, ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça a pu te donner un peu des astuces, te montrer un petit peu comment ça rend, quels sont les résultats réels au niveau des congrégations et pouvoir t'aider à faire ton choix. Après, encore une fois, on a déjà dû te le dire plein de fois, mais ton choix de congrégation... Uh, suivant le mode de jeu, ne t'influencera pas tellement. Si tu veux faire du raid ou du mythique plus, tu arriveras dans tous les cas avec n'importe quelle congrégation. Mais c'est important pour moi de te dire lesquels sont réellement les mieux, en, en termes de pure output, en termes de DPS parce que je trouve ça facile de dire juste choisis ce qui te fait plaisir et de pas donner de réponse je trouve que c'est bien que tu puisses avoir des éléments également pour comparer et pour faire tes choix donc n'hésite pas à me dire en tout cas tout ce que t'en penses en commentaire dans la vidéo, également me dire quelle est la prochaine que t'as envie de voir, je fais en fonction vraiment des demandes, euh, des demandes hein, donc n'hésite pas en tout cas à spammer, spammer, spammer ce que t'as envie je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite